Comment c'est arrivé Personne ne le sait. Ça fait maintenant trois semaines que nous avons été confinés chez nous. Un virus est apparu il y a quelques mois. Quelque chose de bénin. Ils se sont bien trompés. L'origine de ce virus est encore mystérieuse. Tout ce que nous savons, c'est que le nombre de victimes ne cesse de croître. Il est impossible de sortir. Le problème n'est pas seulement le virus, mais des milices dans la rue font la loi. Ils n'ont qu'un seul mot d'ordre. Détruire tout ce qui bouge. Si par chance vous ne vous faites pas tuer en croisant leur chemin, vous serez emmené à leur chef et envoyé dans des laboratoires où vous servirez de cobaye dans des essais cliniques. Personne n'en est encore revenu. Confinement, jour 50. Ça fait maintenant un mois et demi que je ne suis pas sorti. J'ai failli me faire arrêter. C'est pour ça que je ne sors plus. J'ai aussi arrêté de dormir. Il se passe des choses étranges la nuit. Je fais des rêves bizarres. L'autre jour, j'ai ouvert les yeux. Et mon corps tout entier était paralysé. J'ai vu passer des choses difformes, avec des masques sur le visage, comme des becs de corbeau. Tout est très vague. Je dois limiter mes heures de sommeil. Jour 55. Putain, je me suis endormi. Et j'ai encore fait un rêve bizarre. Je rêvais que j'étais branché à des machines et qu'on me prenait du sang. Quand je me suis réveillé, rien. Je ne comprends pas. Le gouvernement nous livre nos rations hebdomadaires de nourriture. Il y a sûrement quelque chose dedans. Je dois arrêter de manger. Jour 60. Il m'espionne. Maintenant, j'en suis sûr. Je n'ai pas dormi depuis 5 jours. Je ne mange que très peu aussi. Mais hier, j'avais besoin de me reposer. Je me suis allongé sur mon lit les yeux ouverts. Ça n'a duré que cinq minutes. Et pendant ce temps, j'ai vu qu'il m'observait. Il se cache derrière les portes entre -ouvertes. Il se cache dans l'obscurité. Il faut que je laisse le plus de lumière possible. Il ne doit pas y avoir d'obscurité. Jour 61. Je les entends. Ils sont là. Il murmure dans ma tête. Stop Arrêtez Jour inconnu. Je me suis endormi. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Ils sont encore venus me voir. Vous vous souvenez des créatures avec des masques C'était elles. Je les ai bien observées. Ce n'est pas un masque. C'est leur visage. Ils ont muté. Si on fait abstraction de leur bec, leur visage est très humain, avec beaucoup d'émotion dans le regard. Ils n'avaient pas l'air méchants, plutôt maussades. Qui sont-ils Jour inconnu plus un. Où suis-je Hier soir, j'ai décidé de manger un peu. Je me sentais faible. Une heure après mon repas, je me suis senti mal. Et j'ai perdu connaissance. Je ne suis plus chez moi. On dirait ma chambre. Et comme si ça faisait plusieurs années que personne n'avait mis les pieds ici. Je deviens fou. J'entends des murmures dans ma tête. Il faut que je sorte. La porte n'est pas fermée. Je sors. Je viens de rentrer chez moi. J'ai cru ne pas pouvoir y arriver. Les monstres sont partout dehors. Ils remplacent la milice. Ils m'ont vu et veulent me faire du mal. Je ne peux pas rentrer. Le jour inconnu plus deux. J'ai encore changé d'endroit. Je ne sais toujours pas où je suis. Hier, en arrivant chez moi, l'un des monstres m'attendait devant la porte. Il m'a attrapé. Et un autre m'a fait une injection dans le cou. Il m'a demandé d'ouvrir la porte. Il a pris mon carnet et mon stylo, et m'a demandé de refermer la porte. Je me suis endormi et me réveille ici. Je suis content d'avoir mon carnet avec moi. Ça me rassure. Sans lui, la solitude me rendrait fou. Mais pourquoi ce corbeau l'a pris Que cherchait-il C'est-il que je suis au courant qu'ils m'observent, et qu'ils font des tests sur moi je vais tenter de mettre cette histoire au clair. Les heures passent et je suis dans cette chambre vide. Tout autour de moi est blanc. Il n'y a pas de fenêtre. La porte semble très lourde. Elle est verrouillée. Les murs sont renforcés. Et une lumière blanche éclaire la pièce. Je n'entends rien à l'extérieur. J'essaie de crier, de frapper, mais rien ne se passe. J'entends à nouveau les murmures. Ils se changent en cris de douleur. Je ferme les yeux, et les cris cessent. La porte s'ouvre lentement. Tel un animal, je saute à la gorge de la personne qui entre. La couleur rouge du sang fait monter en moi un sentiment de bonheur. Je lève les yeux, et la porte se referme à nouveau. Un corbeau est là, avec moi. J'utilise son sang pour écrire sur les murs blancs. Je leur laisse un message. Je réserve le même châtiment au prochain qui franchira la porte. Le jour inconnu plus 10. Ils ont essayé de rentrer et un de plus est mort. Ils ont compris. Je suis obligé de manger les corbeaux morts. Ils n'essaieront pas de me nourrir. Le dernier a crié que j'étais dangereux. Alors, je lui ai brisé le cou. J'ai aussi découvert quelque chose. Quand on leur brise la nuque, ils perdent leur apparence de corbeau. Il faut que je sorte ici. Jour inconnu, plus 12. J'ai trouvé les clés de la porte dans les poches d'un des deux corbeaux. Et par chance, j'ai pu sortir sans problème. J'ai fait le tour du bâtiment où j'étais. Je pense être dans l'un de ces laboratoires, où étaient envoyés les gens il y a quelque temps. Ils veulent faire des expériences. Tous ces gens... Des tuyaux dans la bouche, des litres de sang récupérés, que font-ils Les corbeaux seraient-ils des gens infectés Il faut que je parte au plus vite. Jour, non nuit. Je suis parti en direction de la forêt, j'ai trébuché et me suis cogné la tête. Maintenant il fait nuit, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis dans la forêt. Tout ce que je sais, c'est que je vais mourir ici. La lune m'éclaire suffisamment pour écrire, mais la température est de plus en plus basse. Je suis content de leur avoir échappé. Enfin, libre. Pour des raisons de secret médical, le nom de l'auteur de ce journal n'est pas mentionné. Nous tenons tout de même à vous mettre en garde. L'autopsie a démontré que la psychose décrite dans ce journal pourrait être due à une forme aggravée d'un virus précédemment présent dans l'air, ayant obligé un confinement de la population. Deux soignants sont morts en essayant d'aider cette personne.